Salut, c'est Ross. Alors aujourd'hui, on va prendre un podcast assez costaud, comme on dit. Je ne pense pas que j'arriverai à parler sur tous les sujets, enfin, tous les méandres on va dire, de ce sujet. Mais en grande généralité, on va essayer d'en parler quand même. C'est euh, tout ce qui est, c'est nouveau, euh, cette nouvelle mode, on hein, dira ah, bah, c'est de la connerie, ça va vite disparaître. C'est une mode, hein, c'est tout. C'est tout ce qui est wokisme, féminisme et toutes ces conneries. Alors, ça a toujours existé, en vérité, ça ne portait pas ce nom. C'était assez euh, bénin à l'époque. Pourquoi Parce qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux Simplement qui en parlait, donc euh, on va dire ce genre de de, de confini et de genre de, de, de psycho, on les entendait pas parce que, parce qu'ils voilà, voulaient pas, ils pouvaient pas dire leur point de vue à, à haute voix. Mais comme maintenant, avec tous ces réseaux sociaux, n'importe quel abruti, abruti aussi avec un e, je ferai plaisir au féministes, je mettrai un e à la fin, à la fin du, du mot, n'importe quel abruti maintenant peut, de, peut donner son, son point de vue même des plus euh, débiles et sans fondement. Donc forcément, ça donne une impression que c'est toute la société, comme ça, comme une grande majorité de la société. Bon. Après, le truc qu'il y a, c'est que ça prend un peu plus d'ampleur que forcément, que, que comme on dit, les, les, les autres siècles, forcément, parce que comme je dis, avec les réseaux sociaux, le cinéma et tout ça, maintenant, on leur donne une importance qu'ils ne devraient pas avoir. Voilà. Alors le féminisme, par exemple, on va commencer par le féminisme, le féminisme a toujours existé, ce sont des fables, en règle générale, disons qu'il y, voilà, y a deux courants de féminisme, il faut faire attention, pourtant je suis un homme mais je le comprends moi-même, il y a le féminisme qui est euh, la branche principale, qui est pas, pas dénuée de sens, c'est quelque chose d'intéressant, c'était des, des femmes à l'époque, ça a commencé dans les années 50, euh, qui, ont, qui voulaient le droit de vote, qui voulait un peu plus de droits que qu'avant, bah, vous n'en avez pas du tout, et qui euh, voilà qui ne, qui ne prenait pas le les choses délirantes de maintenant, Elle voulait simplement un peu plus de droits et un peu plus de, de respect. Bon ça c'était un féminisme intelligent, sain hein, comme on dit, il euh, n'y avait rien de de, de, de, de vraiment euh, dommageable. Après ce y a maintenant, c est, c est un, qui a commencé à naître voilà dans les années euh, 2000 on va dire un truc comme ça et ça ça l'a fait qu'augmenter de plus en plus c'est une espèce de féminisme complètement débile qui n'est plus un féminisme en vérité c'est une branche radicale du féminisme qui prône purement et simplement l'éradication des hommes qui ne veulent plus d'hommes qui ne euh, voilà, qui en arrive carrément à des conneries comme maintenant en 2022 où ils veulent carrément changer le nom des villes pour les féminiser, qui veulent plus qu'à l'école on, on, on parle de, de ce que les hommes ont créé ou fait. Enfin, c'est du grand, grand n'importe quoi. Voilà, ça c'est une. C'est même plus du féminisme. Même les féministes, les premières le disent, elles ne se reconnaissent pas du tout, du tout dans ce féminisme-là. C'est euh, de l'extrémisme. Voilà. C'est de l'extrémisme. On ne dira pas religieux parce que ce n'est pas religieux, mais c'est de l'extrémisme. Voilà. purement et simplement donc on arrive à des espèces de conneries purement et simplement euh, comme Hidalgo, hein, qui, qui, qui est une timbrée absolue qui euh, veut féminiser euh, plein de noms de, de rues euh, ou même d'autres tarés dans le gouvernement, comme Chiapa hein, pour une cité qu'elle, ou même d'autres qui veulent carrément euh, que, ou Centrino Rousseau, qui est une attardée mentale totale qui veulent carrément changer les noms des villes, à un moment il y a une ville qui s'appelle Pantin, je crois je fais sais quoi, je l'appelle pantine, euh, euh, voilà, que des conneries comme ça, je veux dire, il faut arrêter les conneries, euh, qui en arrivent carrément à, à vouloir que, que ça soit dans les films et tout, euh, les héros, bah soit plus que des, des, des femmes, les hommes, on dirait des esservelés, des teubés, qui n'ont plus aucune cervelle, plus rien, donc voilà, on est arrivé à un, point de, un niveau de connerie assez ahurissant après, ce n'est pas la grande majorité des femmes, bien heureusement et encore heureux, grâce à Dieu, qui pensent comme ça. Comme je dis toujours, c'est toujours, toujours qu'une petite minorité. Mais comme elles font beaucoup de bruit et que maintenant elles ont des outils de propagande assez impressionnants qui sont les réseaux sociaux et la télévision, c'est sûr qu'on a l'impression qu'on ne voit plus qu'eux. Mais quand vous parlez dans le, dans le, dans, dans, autour de vous... Vous apercevez que la grande majorité à 90% de femmes, on va dire 80, les 80% de femmes ne se reconnaissent même pas, elles ne veulent même pas en parler, même certaines même sont même contre, parce qu'elles voient que ce sont des, des, des, des malades mentaux. Il y a toujours, là, comme il y a toujours eu 10 ou 20% de la population, ce sont généralement des femmes qui euh, ont encore une case en moins, hein, qui ont des problèmes psychiatriques, hein, qui sont immatures, qui ont l'état d'esprit et l'intelligence la, et la, d'une gamine de 4 ans qui euh, généralement, très très généralement, même en grande majorité, sont des femmes issues de milieux aisés, ou de, de gens qui, qui n'ont jamais trop connu la misère ou, le, ou les problèmes, donc se permettent de jouer au malin et de, et de crier haut et fort des, des, des, des choses alors qu'elles ne, ne le touchent pas elles-mêmes du petit doigt. Je dirais, elle parle du oui, euh, les femmes, elles travaillent à l'usine, euh, on veut travailler dans les usines aussi, comme les hommes, achats. elles n'ont jamais touché, ça même pas ce que ça veut dire, elles ne savent même pas ce que c'est. Qu ce ou alors elles veulent participer à la guerre, elles n'ont elles, elles jamais participé au moindre conflit, elles ne savent pas du tout ce que c'est, rien du tout. Non, je dire, donc elles, elles prônent des libertés ou même des, des actions au même titre que les hommes, qu'elles ne savent même pas ce que c'est, ces femmes-là. Donc, c'est généralement, comme je vous dis, c'est un peu comme les écolos. Les écolos, ils vous parlent de ci, vous parlent de ça. Oui, il faut changer, il faut acheter des voitures électriques, ils jouent au malin et tout. Ils ne savent même pas ce que c'est que la vie, ils savent même pas ce que ça prendre un crédit, ils savent même pas ce que c'est que changer une voiture. Je dis, voilà, c'est papa ou maman qui l'aura toujours acheté jusqu'à présent, et maintenant, ils ont des, des places tranquilles, donc ils ne savent pas ce que c'est que la vie, que d'en chier, euh, voilà. Donc, c'est pour ça, généralement, ce sont des gens qui ont pas beaucoup d'intelligence, <rire> et euh, mais par contre qui sont relativement dangereux voilà ça veut dire par là c'est que si vous les laissez faire ce sont des gens qui, qui peuvent devenir relativement dangereux je, vais, je vais, ça ça sera la deuxième partie maintenant on va parler sur le wokisme. alors le c'est l'anticulture c'est le on appelle ça le cancel culture alors là aussi c'est une grosse grosse connerie c'est euh, ce sont des gens qui, qui sont racialistes en vérité, ils, ils disent qu'il ne faut pas être racia... raciste, mais ils sont ex excessivement racistes, comme tous, les, comme tous les groupes musulmans et tout ça, généralement ça vient de chez eux, et tout ce qui est truc et toutes ces conneries, ça vient des, des, des trucs noirs ou, ou, ou, ou arabes, trucs musulmans, ils sont extrêmement racistes et, et racialistes à mort, c'est c'est carrément dans leur culture et dans leur religion, mais qui sont malins, qui essaient de rejeter la pierre sur nous, sur, les, sur le, le reste de la population, hein en faisant croire que ce sont des opprimés qui sont vraiment au bord de la société alors que c'est pas du tout ils sont pas du tout au bord de la société ils s'en sortent très bien généralement ceux qui, qui voilà qui qui, qui... Remue le plus la merde, je dirais, c'est des gens qui ont une très bonne situation financière, qui ne savent pas du tout ce que c'est que la vie, comme on voit, on voit l'acteur, enfin l'acteur c'est un grand mot de l'appeler comme ça, Omar Sy qui joue au malin qui dit oui il est là, je suis le porte-parole du wokisme et tout ça, il peut parler, il veut jouer à, à celui le, le noir opprimé, mais si vous remarquez bien... C'est un type qui profite très très bien de l'argent la, de que le, les Blancs lui donnent, euh, qui a une très belle baraque à 3 millions de dollars aux états unis euh, qui parle de l'Afrique et tout, mais il n'y vit pas en Afrique, malin. Hein. Donc dans le pays soi-disant des opprimés, il est opprimé, il fait la petite victime, mais en attendant, il profite de l'argent de ses bourreaux, hein, c'est en Suisse en log sa logique, il y vit bien dans ce pays, Voilà, il n'a pas de problème. Ça et d'autres tâches rondes de, de son espèce qui, euh, si vous remarquez bien, c'est des gens comme des, des réalisateurs euh, euh, qui, ont, qui, qui, qui, qui sont des racialistes de la pire espèce. Comme le, je sais plus comment il s'appelle celui qui a fait le film Nope N-O-P-E, avec l'extraterrestre qui, le, qui est en forme de nuage. C'est un racialiste de la pire espèce, c'est un type qui ne veut pas du tout parler avec les Blancs. Par contre, son technicien, son chef, son chef op, c'est un Blanc. Mais ça ça gêne pas pour faire ses films voilà non moi. mais euh... et c'est le mec il parle il parle de racial il parle de, de trucs racial et tout il sait même pas ce que c'est que la vie je veux dire il habite pas du tout dans les ghettos il habite pas du tout dans la dans, dans la pauvreté le mec il est super riche et il vit dans des belles baraques dans des quartiers de blancs au passage. Donc quand ça les arrange, il n'y a pas de problème. Ça c'est comme le, le papendai, le, le ministre là, a de l'éducation, qui est un racialiste à mort, un wokiste de taré, et qui est contre les Blancs, il déteste les Blancs. Par contre, ça ne le dérange pas d'être embauché par un gouvernement composé majoritairement de Blancs, dont Macron. Hein. Ça ne le dérange pas de mettre ses enfants dans des écoles privées tenues par des Blancs. Hein. Et ça ne le dérange pas d'habiter dans des quartiers de Blancs. Voilà. Donc, vous voyez, ce que je veux dire par là, c'est que quand vous écoutez les féministes ou les, ou les wookistes, généralement, c'est ce sont... comme les écolos. C'est comme euh, Ségolène Royal à l'époque, il nous brisait littéralement les burnes avec l'écologie, le... et qu'il fallait rouler en électrique, qu'il fallait rouler à vélo, et un jour, on l'a attrapé avec une Porsche Carrera. Ou, ou une... plutôt... c'est pas une Porsche Carrera, soit une Porsche Carrera, soit une... Euh, je ne sais plus comment ça s'appelle une voiture euh, enfin, qui, qui consomme au moins 10, 10 litres au sang, je veux dire, elle est restée con, et après, elle n'a pas trouvé l'excuse, elle ne sait plus quoi dire, elle bafouillait tout ça. Et maintenant grâce à eux on a, on a des coupeurs d'électricité à gogo, go go, on s'en sort plus, vous avez vu les boulangeries, ferment les unes après les autres, enfin c'est du gros gros n'importe quoi. Je vous dis c'est comme les écolos bobos, on les appelle les écolos bobos au quinoa maintenant. C'est tellement pour se foutre de leur gueule. Quoi. Je veux dire, les mecs, à les écouter, ils mangent que du quinoa, euh, ils, ils roulent avec des voitures électriques, ils ne polluent pas. Mais à côté, en vérité, c'est des gens que ça ne les dérange pas de prendre des avions pour aller, euh, pour aller en vacances. Ça ne les dérange pas d'utiliser à mort Amazon pour recevoir des colis, alors qu'ils savent très bien qu'ils polluent à mort. Donc c'est du, du bidon, c'est du bidon. Comme le féminisme, comme le wokisme, c'est du bidon. Comme toutes les modes à la con, comme ça, ça va durer 10 ans. Et après ça va couler. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que les mouvements féministes ou wokistes sont tenus par des blancs en vérité. Ça enfin, veut dire quoi Non, c'est pas possible. Si, si, si, c'est ça le pire de la chose. C'est que regardez bien, tous ceux qui soutiennent ces mouvements-là, c'est des blancs. Dit, mais comment ça c'est qu'ils les soutiennent Parce qu'ils sont malins. Ils s'est préféré que ce soit le, la, la musique, tous les grands majors de la musique, tous les grands euh, studios de réalisation de comme ça, c'est des blancs en vérité. Et ils sentent la mode. Pour eux, c'est une mode. C'est une mode, simplement. Ils disent si, ah, en ce moment, ils aiment le féminisme, ils aiment le hawkisme. <coughs> eh bien, on va leur sortir plein de films, et plein de musique, et plein d'émissions télé, et, et plein de jeux vidéo. Etc. Si ça plaît. Pour eux, c'est une, une mode. Ils s'en foutent comme de la 40. Et, ils utilisent quelques clochards comme Omar oh euh, euh, etc. Bref, de, je n'ai plus en tête ces gens-là pour... Euh, en gros, c'est leur pantin, quoi. C'est leur pantin, ils s'en aperçoivent même pas, c'est con. Ils jouent leur jeu. Ils parlent, ils disent, ils font ce qu'eux veulent, comme ça, voilà, ça, ça fait vendre des choses, et, et c'est une mode. Parce qu'à un moment, il y avait la mode des, des, des films d'action, Grosse et des, des gens, euh, moi j'aimais beaucoup ce genre de films, genre avec Arnold et tout ça. Après, la mode a changé, c'est devenu des, des, des acteurs un peu plus sveltes, euh, on dira, à la, à la Bruce Willis et tout ça, et maintenant c'est devenu des femmes, voilà. C'est un effet de mode, c'est un effet de mode. Et quand ils vont voir que ça ne plaît plus, ou qu'il y a d'autres modes, ils vont les laisser tomber, on n'en entendra plus jamais parler. Donc là, en ce moment, aux états unis c'est la grande mode, on n'entend plus que ça. Le walkie, walkie, mais tout comme ça, le féminisme. Ça va durer 10 ans. Bah, disons il va falloir se coltiner ça dix ans. Même dans un épisode de South Park, ça faisait bien rigoler. Je ne sais pas ceux qui, ceux qui regardent. et euh, il, il en parlait justement, il disait exactement la même chose. Il dit, c'est une mode de dix ans. Il y avait deux fermiers qui voyaient toutes ces conneries. Ils disent, allez, c'est reparti pour dix ans de conneries. Voilà, il y, y a eu les toutes des noirs. Après, c'est passé sur les féministes. Maintenant, c'est carrément, ils ont passé un cron aussi. Ils appellent ça le wokisme. Donc voilà, ça va durer 10 ans. Moi j'annonce ça jusqu'à, on est en 2022, allez jusqu'en 2000, euh, je sais pas, 2030, 2032, et après on n'en aura plus parlé. Ça va s'essouffler, les gens vont en avoir, ils commencent déjà à en avoir à le cul. Le wokisme, déjà les gens commencent à en avoir à le cul, commencent à, à la marque leur touches, leur, touche, leur films leur musique, leur jeux vidéo, enfin, peu importe, leur culture quoi. Ils commencent à en avoir à le bol, et ça les, les, les, les grands les grands pontes, on va dire, de, de production, ils commencent à le sentir, ils commencent à légèrement à les lâcher un petit peu. Le féminisme, pareil, il y a beaucoup de femmes aussi qui commencent à dire, commencent à nous saouler, fermez vos gueules, on n'entend plus que vous. Et, euh, et même quand ils voient qu'ils veulent modifier leur, euh, comme on ça, leur, leur, euh, euh, leur nom de ville et tout ça, les gens sont très attachés à leur culture et tout ça, ça, ça les saoule. Donc voyez, tout doucement, même ce gouvernement de corrompu qu'on a en ce moment, là, le, les, les Macrons et compagnie, vous, demain, il y a vraiment, vraiment la population qui se, qui se soulève et qui gueulent après toutes ces conneries-là, vous allez voir comme ils vont, ils vont tourner leur veste radicalement, radicalement. C'est toujours pareil, ça c'est comme les guerres. Vous voyez, aujourd'hui, là, ils sont tous, tous contre Poutine, tous. Si demain, ils ont besoin de lui, qu'ils ont vraiment besoin du pétrole, qu'ils sont une dans, une, dans une situation catastrophique, ils vont lui resserrer la main. Et ils vont faire comme si rien n'était. Non, c'est des gens... Voilà, tout, tout ces, tous ces mouvements-là, c'est de la connerie. C'est du flanc. c'est du flan. En vérité, c'est tenu justement par des racialistes, par des gens qui sont racistes à mort. Mais avant, c'était contre les Noirs ou contre les femmes. Il y avait du... Et ils ont vu qu'ils ont dû se dire Ah, ça vend plus assez, donc on va, essayer, on va partir dans l'autre sens. Voilà, en gros, c'est la connerie dans l'autre sens. Et ils vont, ils vont exploiter ça pendant 10, 10, 15 ans. Et quand ils vont voir que ça ne marche plus du tout, ben ils vont revenir au point de départ. Voilà, ils vont essayer dans l'autre sens, etc. etc. Vous là, en ce moment, c'est toutes ces conneries LGBT, tous ces trucs homosexuels, toutes ces conneries-là, qui sont, qui sont un poison et un cancer pour la société. Et quand ils vont voir que ça ne marche plus, ou qu'il y aura sans doute un peu comme aux États-Unis, qui commencent à avoir beaucoup d'électorats chrétiens, parce qu'ils ont beaucoup, beaucoup d'électorats chrétiens hein, là-bas, hein, et j'en fais partie, euh, parce que je suis protestant, et je suis euh, vraiment pratiquant, euh, quand ils vont, comme aux États-Unis, ils voient qu'il y en a de plus en plus... Et que ça, ça, ça, ça, ça, une grosse part de leur, de leur électorat, c'est ça, ben, ils, vont, ils vont se calmer, ils vont devoir lâcher du lest parce que sinon, ben, ils ne seront pas élus. Donc il y aura vraiment une fracture dans la société. Il y aura, pendant 10 ans, à 10-15 ans, il y aura euh, tout l'électorat de gauche, là, tous ces clochards, là, tous ces trucs Mélenchon, tous ces, ces Google, tous ces hippies et tous ces clochards. -là, là, eux, ils vont continuer à, à, à virevolter dans leur, dans leur conneries. Et après, il y aura l'électorat de droite, droite, centriste et tout ça, qui eux, euh, ou extrême droite, hein, qui eux ont plus des valeurs, ce euh, que je soutiens moi, et qui eux, voilà, vont, vont complètement boycotter complètement cette connerie. Et même beaucoup de journalistes, d'ailleurs, on le sent même parmi des femmes et tout, hein, que ce soit même de malherbe que j'aime pas du tout, comme journaliste, mais, mais sur le truc wokeisme et tout ça, qu'elle a dit, ou même, comment ça s'appelle, euh, les trucs écolos, elle a dit, commence à nous faire chier, quoi, avec ça. Voilà, les gens commencent à le dire, maintenant les journalistes commencent à voir les langues qui se délient, ils le disent au effort et commencent à nous faire chier avec leurs conneries. Parce qu'ils voient que ça empiète à mort sur leur liberté, ça empiète à mort sur leur culture et sur les choses qu'ils avaient l'habitude et le plaisir à regarder. Ils voient que c'est complètement saboté par cette espèce de non-culture, cet extrémisme débridé et total. Ça, c'est un peu comme en Israël, il y a l'extrême droite maintenant qui est passée, mais ce n'est pas l'extrême droite en vérité. Beaucoup disent, oh, c'est l'extrême droite. Non, non, c'est carrément, ce n'est pas de l'extrême droite, c'est de l'ultra-droite. On les appelle ça les ultra-orthodoxes. Donc, eux, c'est vraiment vivre comme du temps d'Abraham, de, de quoi. Je veux dire, ils ont quand même pas du temps de, de Moïse. C'est vraiment des lois à mort. Ils ont 250 interdits. C est, c est, c est, ils appliquent ça à la lettre. Et ça empiète de plus en plus sur leur liberté à un point qu'ils ne peuvent plus, carrément, plus rien foutre. Et les gens commencent à en avoir à le cul, quoi. Donc, voilà. Donc, c'est pour ça. De toute façon, ça va durer 10-15 ans. Après, il va y avoir une résultat, il y aura un résultat au bout de 10-15 ans. Soit les sociétés vont se casser la gueule totalement. Mais vraiment, vraiment totalement. Soit on va abandonner complètement cette, con cette connerie et on va essayer de remonter la pente. Mais il y aura beaucoup de séquelles et beaucoup de dommages. Soit c'est des régimes totalitaires qui vont prendre, le, le, le, le, qui vont prendre la, la, la solution. Qui vont prendre la, la chose en main, comment dire. Parce que comme il a dit Poutine ou même d'autres dictateurs. Hein, ils ont dit les, les démocraties sont finies d'ailleurs c'est pas les seuls à penser ça, même la CIA a remis un rapport à l'époque à Donald Trump ils ont dit dans 10-15 ans les démocraties vont couler totalement, vont disparaître ça va être des régimes totalitaires et les régimes totalitaires, toutes ces conneries féminisme aucune, et toutes ces conneries là, ça va se terminer directos parce que eux ce qu'ils regardent c'est ces politiques, c'est le pognon si ça rapporte du pognon ou si ça, ça joue pour la société, ça va si ça ne marche pas pour eux, ça va, ils, vont, ils vont te faire ça, dégager ça rapidement. Par exemple, vous avez vu du côté de Poutine, il a vu qu'ils ont beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'électorats qui sont de droite chez eux et qui sont conservateurs et qui n'aiment pas ces conneries-là. Qu'est-ce qu'il a fait Il a fait carrément des lois et je lui donne entièrement raison contre les trucs LGBT, homosexuels et tout ça. Il ne veut même pas qu'on que ça, que ça, qu prononce le mot à la télévision. Et ça sera pareil en France. Ça, pareil, quand ils vont voir que ça va être la décadence totale, que ça va être des mouvements de gauche qui vont passer au pouvoir, que ça va être des conneries comme ça, ça va pas donner. Les gens, ils en ont le cul C'est pour ça, vous avez vu, les gens se tournent de plus en plus massivement vers l'extrême -dro droite, pourquoi Ce n'est même pas l'extrême droite, J'aime pas les appeler comme ça, c'est un... vers le Rassemblement National plutôt. Pourquoi Parce qu'ils voient qu'ils ont des valeurs, que les autres partis n'ont plus. La droite sont devenues des, des, des mous, des cloches, euh, le parti à Macron, c'est l'un des pires qu'on ait eu dans la Ve République. Donc, lui, il accepte tout et n'importe quoi du moment qu'il reste au pouvoir, qu'il se maintient. Donc, c'est une vraie cloche. La gauche, c'est l'anti-système total. C'est la cancel culture. C'est le hawkisme. Eux, c'est eux. Ils vont légaliser même les drogues et tout. Euh, c'est c'est vraiment les timbrés. C'est les foyers. Donc, voilà. À la fin, ils il restent. C'est pour ça que les gens ont tendance à se tourner vers ça. Donc, pour ça, je vous dis. C'est un effet de mode. C'est un effet de mode, c'est une connerie. Bien sûr, il va falloir se supporter ces connards-là, et cette, cette sous-culture de merde, et cet extrémisme total pendant encore 15 ans. Bon, je vous dis, jusqu'en 2030, 2035, et par contre, on n'en entendra plus jamais parler. Voilà. Ça va être fini. En Amérique, d'ailleurs, ce qu'ils font, c'est que maintenant, la société, elle est tellement fracturée. Eux, ils ont toujours 20 ans d'avance. Par rapport à ce qui se passe chez eux, on peut voir à peu près ce qui va se passer chez nous. Eux, c'est devenu fracturé un moment. Vous avez une... Où il y a tous ces timbres, c'est souvent euh, les, les, les, les villes du nord, je dirais, il y a que tous ces tarés là, extrémistes ou qui se et tout le sud, c'est vraiment des conservateurs, ils veulent pas entendre parler. Et généralement, la société est divisée en deux. Il y a carrément divisé en deux. Il y a des, des, des, des pâtés de maisons entiers, des, des, des, quartiers, des quartiers, des villes entières où ils ne veulent pas en entendre parler. Et d'autres villes, voilà, ils ne ils, ils se, ils se, ils se mélangent pas. Voilà. Ils sont vraiment divisés en deux. Mais eux, ça va beaucoup plus loin. même. Hein. C'est carrément commun, commun, communautariste. Ça veut dire carrément, c'est les Noirs qui restent avec les Noirs. Maintenant, les Blancs, ils ne veulent même plus se mélanger. Les Blancs restent avec les Blancs. Ils ont des écoles entières que de Noirs, des écoles entières que de Blancs. Ils ne veulent même plus se mélanger. Peut-être qu'il s'y va arriver, hein, mais voilà. C'est pour ça que moi, quand j'entends parler de ces tarés-là, euh, leur... pour... disons que pour... pour votre quotidien, vous avez la possibilité de, de dire non, c'est ça que je veux dire. Quand quelqu'un commence à parler du wokisme, vous le coupez net la, la, la parole. Tu dis, soit tu dis, écoutez, ça m'intéresse pas du tout. Tu dis, de toute façon, tu, ou alors tu dis, c'est une grosse connerie. Et voilà, tu m'en parles pas devant moi et c'est réglé. Ou vous le ridiculisez devant les gens. Et... Parce qu'il y, y a plein de phrases pour pouvoir bien les remettre à, sa, à leur place. C'est un peu comme les femmes qui ont dit, oui, maintenant, grâce au féminisme, maintenant, les femmes ont plus de droits. c'est pas vrai. Les, les femmes ont toujours travaillé. Depuis toujours, les, il y a toujours eu des femmes qui ont eu des places, des places importantes. Et il, y a, il y a même eu des reines et tout dans l'histoire de France. Il y a eu des, des, des femmes très importantes. Donc les ont toujours eu des places importantes, c'est simplement qu'il y, y a beaucoup de branleuses et de cloches qui euh, jouent sur ça pour faire croire, parce que maintenant ce qu'elles veulent, disons qu'elles veulent tout avoir sans trop d'efforts, voilà, c'est pour ça qu'elles appellent ça féminisme, elles veulent que presque qu'on qu qu baisse le, la tête devant elles, mais c'est pas vrai, il y a toujours eu des gens qui ont, c'est pour ça qu'on commence à vous lâcher des conneries comme ça, ou même les, les noirs, il y a, tout, regardez, il y a eu énormément d'acteurs noirs, et énormément de personnes importantes qui étaient noires, donc il faut arrêter les conneries disant que ce qu'ils veulent maintenant, c'est qu'ils veulent tout, sans faire trop d'efforts. Donc ils jouent sur le fait que dès que vous vous opposez un peu à eux, ou que vous donnez un point de vue intéressant, ils vont dire « Ouais, tu es raciste, tu t'en prends à moi non, ». Non, non, Ah, c'est comme les Arabes, ils sont là toujours à nous casser les burnes, comme quoi ils sont... Euh on les traite comme de la merde et tout ça, c'est pas vrai. Ils ont toujours touché énormément d'allocations familiales. Euh, ils se sont remplis les poches, ils se font soigner à l'œil. Euh, c'est des gens qui ont toujours eu du travail, ils ont toujours été acceptés. Il y a même des, plein de Noirs et d'Arabes qui ont fait des hautes études grâce à la France. Donc, qu'ils arrêtent de faire leur petit couplet, euh, euh, comme on dit, l'arme à l'œil euh, hein, et Calimero, qu qu'ils arrêtent leurs conneries. Euh. Et d'ailleurs, s'ils sont pas contents, tous ces gens-là, bah, écoutez, ils repartent chez eux. Hein. Moi, moi je dis je, je, je suis allé moi dans des pays, je suis allé en Afrique, quand j'étais avec l'armée, j'ai pas aimé du tout, je suis reparti chez moi. Et voilà, j'ai pas aimé, j'ai pas aimé, mais j'étais pas là-bas, hein. quand j'étais là-bas je fermais ma gueule. J'étais pas là en train de ramener à fois ma gueule, à dire ouais j'aime pas, je trouve ça merdique. Non, je fermais ma gueule, je prenais mon mal impatient, j'avais deux ans à faire de, de, de comment on dit, j'étais muté pour deux ans, je suis resté deux ans, j'ai fermé ma gueule, j'ai attendu que ça passe, et après je suis parti, mais je suis plus jamais revenu. Par exemple des pays comme les états unis moi c'est un pays que je déteste J'aime pas du tout, j'aime pas, leur, pas leur, leur façon de penser, j'aime pas leur culture, c'est des gens que j'apprécie pas. Mais vous avez remarqué, j'y vais pas, je les emmerde pas, je les emmerde pas genre, chez moi. Ben là c'est pareil, euh, s'ils sont pas contents, ben, écoutez, ce moment-là ils peuvent aller ailleurs, hein. c'est aussi simple que ça. Donc voilà, c'est pour ça. Ne vous emmerdez pas trop avec ces gens-là, ne vous stressez pas, c'est un effet de mode. Et le pire, c'est que c'est mis en place par des blancs. En vérité, c'est pas du tout des noirs. Non, non, ils sont. C'est simplement les, les, les, comment on dit, les grands majors de, des différents trucs, musique, cinéma et tout ça, qui ont senti le vent tourner. C'est comme les trucs LGBT, homosexuels et tout ça, les trans et toutes ces conneries. Euh, ils sentent voilà, le vent tourner, ils ont dû se dire, euh, c'est intéressant à pouvoir faire du business avec ça. Ça fait un nouveau business. Voilà, c'est tout. Et quand ils vont voir qu'ils vont perdre une grosse partie de leur électorat, ou qu'ils vont voir qu'une grosse partie de, des gens vont commencer à en avoir ras-le-cul parce que ça bouffe, ça empiète complètement sur leur liberté, et bien ils vont tourner leur veste totalement, et ils ne vont même plus les, les inviter à la télévision, ils ne vont même plus même s'intéresser plus à eux, on n'en entendra plus parler. Voilà, c'est un effet de mode, retenez bien ça. C'est un effet de mode, c'est tout. Voilà. Écoutez, voilà, je vous ai donné un point de vue, vous me direz ce que vous en penserez. Euh, les prochains podcasts, on parlera un petit peu de l'actualité, ce qui se passe avec les, les boulangers et tout ça, l'électricité et, et, et les urgences et tout. Ça, on est arrivé à un niveau là, vraiment, vraiment, vraiment, vraiment catastrophique, à un point euh, terrible. Je crois que c'est un des pires niveaux qu'on ait eu depuis 30 ans, je crois. Et ça s'aggrave de plus en plus. Euh, là, on est sur le vraiment, hein, vraiment, vraiment sur le point. On est à, à quelques mètres d'être vraiment dans une révolution, d'être vraiment dans une. Un niveau de bascule total. et c'est pas que chez nous hein, même en belgique euh, parce que j'ai beaucoup beaucoup j'ai beaucoup beaucoup de, de comment ça s'appelle d'abonnés belges sur ma chaîne j'ai vu aussi sur ma chaîne euh, par rapport aux graphiques hein, par rapport d'où viennent les gens de qui viennent voir ma chaîne et j'ai beaucoup beaucoup de belges et je, et je les remercie d'ailleurs c'est un, un pays que j'aime beaucoup la belgique c'est toujours été des gens sympas hein, des gens bien et et euh, et même eux, ils m'ont dit, ça arrive à un niveau de merde totale chez eux avec les migrants, les étrangers, euh, le, leur système social et tout. Enfin euh, bref, c'est un niveau de rupture chez eux aussi. C'est vraiment la folie. Hein. Donc, enfin euh, en voyez, je crois que c'est généralisé même à l'Europe. Hein, en Allemagne, ça se passe très mal aussi. Euh, l'extrême droite, enfin le, chez eux, je ne sais plus comment s'appelle, c'est sur le point de, de passer. Euh, en Suède, Finlande, c'est déjà l'extrême droite qui est passée. Euh, non, on est à un niveau, un niveau de, de, de point de bascule total Et là ça risque de faire, risque de faire très très mal Parce qu'on sent que les gens sont poussés à l'extrême Et ils voient que les gouvernements Ils n'en ont rien à carrer Ils n'en ont rien à carrer Donc, voilà. Je pense qu'il faut en arriver là C'est malheureux Mais il faut en arriver là Il faut en arriver là parce que là ça, ça devient des extrémités Complètement débiles Dans tous les domaines dans tous les domaines, c'est une catastrophe. On n'est plus du tout compétitif dans tous les domaines. Donc euh, voilà. On en parlera en tout cas dans un autre podcast. En tout cas, je vous remercie. On est 2053 ou 54 abonnés. Hein. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. Hein. Ça augmente énormément. Sur l'autre chaîne, je crois qu'on est 127 abonnés. J'en ai gagné deux, deux ou trois. Euh, c'est grâce à vous, tous et toutes. Hein. Je n'oublie pas les toutes, hein. sinon les féministes, ils vont dire attention. Ah hein. <rire> hein, euh, oui, et, et, et que vous soyez blanc ou noir, attention, hein. ouais, bien sûr. Hein, j'ai à tout le monde euh, bientôt, il même, même ça il va falloir le dire quand vous parlez et, euh, et en tout cas euh, n'oubliez pas voilà, de mettre un pouce bleu hein, et de et laisser un commentaire hein. exprimez-vous, de hein. toute façon les commentaires sont pas là pour ça moi, moi du moment qu'il n'y a pas d'insultes ou de, de, de conneries vraiment débiles je, je laisse tous les commentaires je... Si vous voyez que j'ai du mal à répondre ou que je mets du temps à vous répondre, c'est normal, c'est parce qu'il y, qu y a beaucoup trop de commentaires maintenant, j'ai beaucoup trop d'abonnés et à, à l'époque ça allait, tant que j'étais dans les 800, 900 ou même 1000 abonnés ça allait, maintenant quand j'arrive à 2053 ou même plus, après je fais comme je peux, hein. donc, mais j'essaie je, je, quand même de répondre, hein. je veux dire en tout cas je réponds une fois par semaine, je, je, me, je me prends une heure et je regarde tous les commentaires de toutes mes vidéos que j'ai mis et j'essaie je, de répondre, hein. donc si vous voyez que je ne vous réponds pas tout de suite c'est normal. Donc voilà, en tout cas je vous remercie, Ben n'hésitez pas de mettre un pouce bleu, de laisser un commentaire, de vous abonner, pour le référencement c'est très très très important, parce qu'il faut quand même qu'il y ait des chaînes comme la mienne, et d'autres, heureusement, qui parlons de ces sujets, et qui disent haut et fort qu'on est contre, et qu'on ne veut pas rentrer dans ce système là, et montrer qu'on qu n'adhère pas à leur connerie. Voilà, tout simplement. Allez, ciao ciao